Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, nous allons parler de Sigiri. 50 bœufs. 50 bœufs, cet après-midi à Sigiri, après la prière de vendredi, qu'au sacrifice. Il y a eu combien de sacrifices Jusque le tonton sacrifice, Lyon Bangoura même, a disparu. Je vous ai dit, CNRD, Ce n'est pas ces sacrifices-là qui vont vous maintenir. Regardez d'où vous venez, mettez le cœur partagé. Nous, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler. Et c'est ce qui dérange... Oui, les supporters du CNRD, parce que quand le général parle, il ne parle pas pour parler. Quand le général parle, il parle pour donner les preuves. Quand le général parle, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça, c'est ce qui fait mal au CNRD. 50, 50 bœufs dans la ville de Sigiri. Oh, regardez vous-même, regardez vous-même. 50 bœufs dans la ville de Sigiri, qu'on qu a des sacrifices pour le CNRD. Hum. La classe politique, moi je vous ai dit, vous êtes en train de perdre votre temps. Mais c'est la force qui fera partir Dumbuya. Si ce n'est pas les armes, si Dumbuya bouge, ne m'appelez pas en Je vous ai dit, de la manière dont le bandit est venu, il a fait le coup d'État pour son intérêt. Vous n'avez rien compris. Mamadi est en train de tout faire. Ils ont déjà dit qu'il n'est qu'à rester comme Lassan a compté. Ces bandits qui sont à côté, on vous a parlé. Vous n'avez pas compris. Il est en train de faire les sacrifices sataniques juste pour endormir les consciences. Oui, mettre en main les leaders de l'UFDG, du MPG, de l'UFR. Diviser la société, c'est ça. Ils ont des Karamoko. Venus d'un peu partout, oui endormi les consciences sinon le Guinéen, si ce n'est pas de l'hypocrisie. Mamadi a créé combien d'emplois Mamadi a changé quoi en Guinée depuis qu'il est là Mamadi a pu résoudre quoi Mais on est là dans la, di dans la division, dans l'hypocrisie, dans la haine. Le bandit est en train de faire ce qu'il veut. Il a changé quoi Pour les travailleurs Non mais c'est... C'est vraiment dommage. Moi, je vous ai déjà parlé depuis longtemps. Ne vous fatiguez même pas. Seule la force. Voilà. Ce sont les bœufs. Vous voyez, ce sont les bœufs. À Sigiri. Partout. Et Elaï Seguna même est là-bas. <rire> hein? Non, mais la Guinée, c'est un pays incroyable, quoi. Ça dit, c'est vieillard comme les Elaï Seguna. Dans démagogie pro max. Les Eli on les déplace là-bas. Allez-y faire des sacrifices. ne construisez pas des écoles, hein. Ne construisez pas des écoles. N'équipez pas les universités. Si vous pensez que c'est vos sacrifices là qui vont faire que oui, la Guinée va avancer, continuez, continuez. Vos trucs sataniques là, continuez. Otabe Dougoulana quoi. Transition Moundou Regardez au Mali, la date qu'ils ont donnée à la CDAO. Personne ne les a forcés pour la date, pour le référendum. Ils ont encore rejeté ça. Vous n'avez rien compris. La transition a développé quel pays Des bandits, des narcos sont là. Vous êtes en train de jouer et on voit des Faya minimumaux, des zéros comme ça. Parce qu'ils sont jaloux des grands partis politiques. Dans la démagogie, parce qu'ils rentrent au palais, on les donne des billets aujourd'hui. L'argent de drogue, ces vauriens sont là. La Guinée ne fait que reculer. Quand la Guinée va avancer dans sa sacrifice. Sacrifice. Sacrifice. Ne prenez pas cet argent pour rénover les écoles. Hein, mais continuez qu'au sacrifice. Si Mamadi avait l'envie de partir une année et demie, la transition était terminée. Mais on est là. La classe politique, à la veille, de, de la marche, on vient vous diviser. Franchement, à un moment donné, nous, on va se taire, laisser entre vous là-bas. C'est tellement énervant, quoi. Voilà, il la Guinée. C'est pas quelle malédiction, on dit toujours. On dit, nos sous-sols sont riches, mais c'est comme nous, les Guinéens, c'est de la malédiction. Un bandit se lève, vient trahir le président, il vient trahir son bienfaiteur, il tue des Guinéens, et on a des gens mal, mal intentionnés soutenir des vauriens comme eux. Ils sont 10 000 fois diplômés, que ces gens. Mais ils sont en train de courir derrière eux, comme des bambins, des gens comme les Lansana Vous courez derrière des bambins, des vauriens. Vous n'avez même pas honte. Lansana vous n'avez même pas honte à courir derrière des bambins, des vauriens. Ils n'ont aucun niveau. Ceci vont changer la Guinée où C'est ça le pays de sacrifice. Matin, midi, soir, sacrifice. Matin, midi, soir, sacrifice. 50 bœufs, c'est La Guinée va aller où Qu'au sacrifice? Vous n'avez rien à faire? Des vouriens comme ça, vous êtes en train de suivre des bandits. Conor, qu qu'on la transition, ça doit réussir. Ça va réussir comment? Ça vos sacrifices là? Ça vos conneries là? Qu'au sacrifice? Regardez-moi des vauriens comme ça. On est là qu'au sacrifice? Ah au doigt, au doigt ou au transition. Ah, non mais non. Ça c'est tellement énervant, c'est tellement énervant. Ah. Ça dit démagogie, il y a tout. Démagogie, il y a démagogie sur démagogie. Que pour que ce pays avance, ils sont dans ça. Qu'on sacrifice, matin, midi, soir. Depuis Dumouya est venu, combien de sacrifices ils ont fait Ça a changé quoi Le niveau de vie des Guinéens. Les travailleurs pleurent aujourd'hui. Tous les secteurs, ça pleure. Non, mais c'est énervant. Et là, il s'est mais aujourd'hui, ils l'ont humilié à Sigiri. On est dit, il est encore mort, il y a toi, Sigiri, Il y a des Ok. Toi, l'imbécile respect respecte, toi, tu es banni sur cette page. Des maudits comme ça, vous, vous avez vu sacrifice changer un pays. Des vouriens sont là, sans niveau. Sans diplôme. Des tournois vides sont à la tête. Qu'on a qu'au sacrifice. C'est Combien de sacrifices mais si on ne met pas des gens qui méritent d'avancer le pays, des gens sans relation, autant també, sacrifice la de les ribires au ou les faris, des criminels comme ça, qu'on sacrifice. Et il y a faraba, président Fakondera, autant també, à la mouma limane, il y a un Vous pensez que Dieu va nous aider Ils sont en train de humilier des élites aujourd'hui, les traiter de voleurs de tout. Des bandits sont en train de s'enrichir. Et la banque est-elle fait irrébri. Autant, mais Allah m'a dit, Allah, Nasra Kassoumane, du du drogue Vous pensez que Allah va nous aider Où le Farid D'Ifaa, son bienfaiteur, Nara Malir, Afébri Nababe, Arayagi. Vous pensez que Dieu va nous aider Sur ça Des menteurs de grands chemins, des bandits de grands chemins, des criminels de grands chemins Autant, mais Allah m'a dit, Allah m'a dit, Allah m'a dit, Allah Lyon Bangoura n'a mindéto, mais ce sera ça. Lyon Bangura Bangoura n'a Mais le Guinéen démagogie y a nana famouma Voici un cas pareil encore. Je ne suis rien, je n'ai rien contre Nadino. un des grands joueurs, un des grands dribbleurs. Mais à son vivant, on nous fera Guinée. Grand joueur y nana. Paul Pogba, il d'abord il est actif, c'est un grand joueur, il a fait venir des stars. Des stars. Il a fait venir Badner, eh, Badner, le basketteur américain qui est riche, vachement riche. On n'a pas dit payant ou quoi. Voici comment l'arnaque encore on nous fait. Van, ça dit, il vend la Guinée aux Guinéens. Des escrocs qui sont là, oui, on organise. Il vient pour quoi Construire une école, apporter son expertise au sport guinéen, afin de faire centre de sport. Qu'est-ce qu'il vient faire Maintenant, on met les prix. 200 000, 100 000, 50 000. OK, à la dernière minute maintenant, c'est le bandit qui va acheter Mamadi Doumbouya. Tous les tickets, avec quel fonds Mamadi, homme d'affaires, nara. c'est toujours dans, la, dans les caisses de l'État. Monsieur Abama, c'est pour aller faire un tour là-bas, pour montrer à la communauté internationale, jeunesse Nabe, démagogie. La Guinée-Sigama mis des La Guinée-Sigama dans la démagogie. La Guinée-Sigama dans la démagogie. Hein La Guinée-Sigama dans la démagogie. Vous voyez des vauriens qui sont à la tête du pays. Au début, les 3, 4, 5 premiers mois, on allait dire, non, vous êtes pressé, 6 mois, on ne peut pas parler de bilan. On ne peut pas parler de bilan. Mais actuellement, qu'est-ce qu'ils ont pu poser en une année et demie Si on ne peut pas parler de bilan en une année et demie, quel bilan, vous allez dire, c'est positif de la part de ces vauriens en train de faire des sacrifices sataniques, endormir les Guinéens. Je vous ai dit, Dumbuya, il a s'arracaïrés et Il a s'arracaïrés et Allah subhanahu wa ta'ala, n'aime pas la trahison. Allah subhanahu wa recommande la reconnaissance. Mais des bandits comme ça, vous pensez que c'est ce qui va vous aider Vous êtes là à humilier les élites, des gens qui ont apporté quelque chose à ce pays Vous vous disiez, non, hier, oh, c'est la faute de ces gens. Si notre pays est comme ça. Mais moi, je vous demande. Vous les avez mis en prison. Vous avez gelé leur compte. Mais il y a eu quel changement Le prix des darés. En matière d'emploi, vous avez créé combien d'emplois En matière d'emploi, vous avez créé combien d'emplois À part la démagogie. En matière de réconciliation, vous avez, vous avez créé quoi La Guinée a encore divisée Que jamais, aujourd'hui, avec vos politiques, de chercher à diviser. Même les partis politiques. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte, franchement. Vous êtes plus proche de la mort quand on est vieux. Mais on a fait on a on a fallah, on a fallah, a on a on et comme tu eso et ce hein Donc, arrivé à un moment donné, au masara, au tangfori, toi, tu vas quitter, tu quittes ici, eh, eh, s'girer, cause, cause d'un bout Alpha présent, alpha qu'on est ans. C'est vrai que mais du modèle Mara, transitionara, tantara, tant jourdi, peut transition mounyama. On transition. On transition. La a transition. On a la transition. la transition. On a transition. fait la transition. la la a fait la transition. On a fait la la transition. On a la transition. On a Non, transition. On a fait transition. transition. transition. transition au-delà 18 mois c est, c est, c est, ils n'ont rien fait de bon on a, mêngé, on a tous les chantiers en cours aujourd'hui les contrats tout c'est grâce au président Fakonde. asiga akobribi n'ont sortant nanarabag djibandi otoba et bena contrat mondu tant que ces bandits sont là institutions banque mondiale et et la guinée ma. pays arabes, et firma. les grands pays les états unis et firma une européenne et ma fille autant ba dougoulana na mereira di pandier escro e gani gannou tromper à tout non c'est c'est c'est vraiment révoltant mounou wa ma vidéo rabafi et toi di fait falambe nto vidéo nto vidéo ton na me di non la Guinée, mara so na, la Guinée gina ce ka fait yare un problème nara. non mbarato la Guinée ce si fait problème nara. autant nga di di di fe mato 50 50, nous y tekan ngakobre. Est-ce que Ningé e Sara, caramo endéna, walinyare. Peindre na, Wali pei e na e bama me. E na yarede. Munafé bêtise négé bini na bamba, na peyéati Rabama. bamba, yare. U Rwanda E na yare. Et e munafé, c'est-à-dire, muna et bêtise Rabama. ils sont en avance que nous, des trucs enfantins bidons. Kawama, Doua ou Raba. Mire n'a l'oua. Donnez même l'argent aux pauvres. Vous dites aux imams, aux religieux. Prions. Chacun a qu'à prier à la maison. N'a fa boribe à la ranaraba Mais on n'a pas fait. J'ai bandit. Qui l'a élu? Autant sage. On m'a obligé. Et Doua ou Raba, bandit. N'a pas de la généreuse. N'a pas mengue Humiliaire. La gilet en voté présenté. Autant fouri. Oumu yagima, y'agi taréat nana ora. Oumuyagima fait où Ou la Guinée-Sigama Ou démagogie démagogié yakui. Ou t'as munduto, le monde Ou t'as bêtise yakui. Vous avez vu quel pays développé Même au Mali, même au Mali, même au Mali, Asibo Goetarol, dit bagay modèle, on a na bafé, namuraba ma malinène. On a bêtise na bafé la guinée yuki. même eh, eh, Mali, Burkina, Ouma ma même. Non, mais c'est incroyable, quoi. Vous savez, Mbarafala, Mamadi, yata, kolo, ak, Bébaragnon. À kolo, moi je vous ai dit, le gars, il n'a même pas honte. Vous avez vu, il a été à Zérekore. Partout où Mamadi est annoncé d'avance à Moussiga Mameni. Parce qu'à kolo, à kolo, il a envoyé tous les soldats forts à l'intérieur du pays, à Garo. C'est pourquoi, vous avez vu Ziré en cortège, combien de morts, deux morts, combien de blessés. Parce que tout ce qu'il aime, c'est des voyages surprises. Alors, ils sont en train de militariser le fouta actuellement, parce que oui, il a envie de faire ce voyage surprise aussi aux gens du Fouta. Maman dit à Koulo. Ténan, maman dit Les militaires, autant bien, les militaires guinéens sont contents, mais on ne vous dit pas. Il les a promis combien 100 il a payé combien 25 à Tofa, il y avait de l'argent dans les caisses de l'État. Il a vidé cet argent. Les militaires réclament combien aujourd'hui 75 à Naba Mamindé. Les enseignants contractuels, ça fait 7 mois maintenant. Et moi, il fait un mois seulement. Hein? Entreprise Bébena, PME, tout est bloqué. C'est Semuna, -ce Cobriomuna, qu'est-ce qui Le port de Conakry et Dougoula et Tongo, ils enlèvent les personnes capables. Oh, il n'y a pas de recyclage, des tonneaux vides. Regardez le port de Conakry, tout. À le cimetière. Les dockers, Walimuna, bateau Moufama. Avant, c'était trois bateaux. Mais si vous saviez vraiment la souffrance des Guinéens, les journalistes, s'ils sont honnêtes, ils n'ont qu'à poser les la questions la question aux au, au Guinéens. Vous allez comprendre que oui, c'est de l'arnaque. Ce coup d'État, c'est le coup d'État des bandits, des narcos. Allez-y, vous allez demander les dockers. Si vous entendez des débrouillards dans le marché de Matina, ça veut dire que le, au port, il y a des conteneurs qui sont venus. Et quand le port est cher, qui paye cher, c'est le peuple. On a besoin de vous expliquer. Maman dit que l'on est arnaque. Maman dit que l'on est bandit. Maman dit que est yagi. Non, c'est énervant. Cessez. Amou, non, cessez. Faut bandit à nous. Pas les couilles, mais. Cessez. Dieu m'a dit d'un bouillard. Cessez, Maman dit qu'on est bandit. Et dans le développement, on a dit qu'on est bandit. Ils vont prendre des milliards. Ok. Tickets, au lieu de 200 000. N'est-ce qu'on a 200 000 fidéto Moura, artiste et camère. 200 000, on a dit qu'on des barafa. Dans quel cadre Il équipe suis une équipe de C'est le stade même. Au Bira, il y a une décision de c est, c est Le match, il y a un bonbon à ma main. Il y a un stade Yalande. Où est sa condition Maintenant, organisateur Ronaldinho, les deux jours, les trois jours, les 72 heures de Ronaldinho. Comment il va, m'amener? Ronaldinho, il vient pour investir en Guinée. Il vient pour investir en Guinée. Non, c'est encore l'argent des contribuables guinéens pour donner à des escrocs guinéens Ronadieu ne va pas venir cadeau, ils vont payer son cachet les 72 ils vont payer son cachet la démagogie na quand le stade est plein maintenant, il va aller faire à la parade la Guinée, Guinée c'est ce qu'il c'est ce qui va diminuer le prix du sac de riz c'est ce qui va augmenter le salaire des fonctionnaires. C'est ce qui va augmenter le nombre de travailleurs à la fonction publique. C'est ce qui va faire nos routes. Non mais c'est incroyable quoi. Démagogie sur démagogie. Démagogie sur démagogie. Et vous voyez des jeunes affamés qui sont là. Ah non, non, non. Oui, Renardino. Ils ne savent même pas où l'argent va quitter. Cet argent, on pouvait prendre pour faire d'autres choses. Non. Quand on nous aide, hein, quand on nous aide franchement. Quand on nous aide, on est mal barré. On est mal barré. La classe politique, si vous voulez maintenir votre date du 15, maintenez. Mais si vous pensez que c'est le dialogue, si vous pensez que c'est le dialogue, libérez Fonike Mangue, laissez la les rentrer, lever le contrôle judiciaire, si vous pensez que ça c'est une victoire pour vous, c'est zéro. Vous avez dansé avec eux. Vous étiez alors investiture. Qu'est-ce qui a amené tout ça Mais c'est comme si vous repartez à la case de départ. Dead dead. On libère Fonike Mange, c'est zéro. On, on dit que oui, elle n'est pas poursuivie, c'est zéro. Il s'agit des élections. Quand vous allez commencer encore à parler, ils vont encore y prendre. Donc c'est zéro tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vous ai dit au moment que le fer est chaud là, c'est le moment de taper. Il y a eu des exemples ici. Feu général, ça n'a raconte tout le monde a vu. Avant que Kouyate ne devienne premier ministre. Et tout le monde a vu le cas de Dadis. Avant que feu tonton Jean-Marie de Repère son âme, devienne premier ministre. Mais si vous pensez qu'une transition, le bandit, le poutchiste, a le plein pouvoir de faire ce qu'il veut. Le CNT, c'est lui. Le gouvernement, c'est lui. L'administration, c'est du tout. Même les maires, s'il veut, il enlève. Vous pensez que vous, vous allez obtenir quelque chose non, mais la classe politique guinéenne, vous ne valez rien. Wallahi. Les vrais leaders, le dernier qui reste, c'est le président Fakonde. Le reste, là, Wallah, vous êtes, vous êtes. Vous faites pitié, quoi. Wallahi, vous faites pitié. On vient, on met CNT devant vous. Vous ne vous opposez pas pour dire non, la classe politique doit avoir la majorité. Non, vous êtes resté assis. Il décide ce qu'il veut, vous êtes assis. Moi, décide ce qu'il veut, vous êtes assis. Vos maires sont là, vos députés sont là, on les enlève, vous êtes assis. Non, c'est bon. Non. Ne décidez pas. De la manière dont Mamadi décide là. C'est comme ça vous êtes Guinéens. Vous avez le peuple derrière vous. Lui il ne compte que sur quelques militaires seulement. Et je vous dis, la majorité des militaires aujourd'hui, ils en ont marre de Mamadi aujourd'hui. La majorité des militaires, ils en ont marre aujourd'hui. 95% des militaires aujourd'hui, ils en ont marre de Mamadi. Les militaires sont fatigués. Partout où Mamadi passe, on désarme les militaires. Donc c'est pour vous dire, ils en ont marre. Leur condition de vie aujourd'hui. Même il y a des militaires aujourd'hui qui ont du mal aujourd'hui à aller au camp. Ils n'ont pas de transport, rien. Avec ces promesses de 100%. Il a payé quoi Voilà. Toi qui dis la solution. Moi ma solution j'ai déjà dit. J'ai dit la seule solution c'est de mettre la pression sur Mamadi. Il n'y a pas deux solutions. On dit celui qui règne par les armes, périra par les armes. Mamadi ce n'est pas le dialogue qui fera partie Mamadi. Il faut ce soulèvement populaire contre Mamadi Doumbouya. Vous le saviez, il n'a ni le niveau. Diplôme Maï, relation Maï. il est comme un guignol pour la France, pour l'ambassadeur de France. Hier, yeah. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur de France qui le téléguide aujourd'hui. Comment piller nos richesses, c'est ça. Mais autant, nous n'avons pas On est là, religieux. Et rappelez-vous, quand Mamadi dit, lui-même, il avait pris la parole ici. Qu'est-ce qu'il n'avait qu qu pas dit des religieux, des sages Il n'avait pas dit qu'il allait bannir ces gens-là. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas sur eux, Il compte aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi ses premiers discours, il n'a pas dit que c'est ces religieux qui mettent le pays en retard. Pour ceux qui, ceux qui ont suivi, vrai ou faux, le Poutiste n'avait pas dit au départ ici, les religieux, là, les sages, là, les coordinations, il n'avait pas dit que ce sont les coordinations qui mettent le, le pays en retard. Mais pourquoi il n'a pas supprimé Mais pourquoi aujourd'hui il compte sur les Segona Pourquoi il compte sur ces gens-là aujourd'hui Pour manipuler, pour endormir les consciences le bandit n'avait pas dit ça. Quand ça l'arrange, c'est bon. Mais pourquoi il n'a pas enlevé Non mais autant. La Guinée-Bissau, il y a Arabi. Bettenor Marabade, mais Mamadi Doumbouyamara. Bettenor Marabade, mais Bandira Mara. Merci Mohamed Jacqueté. Il a dit ça devant tout le monde ici. Il a dit s'il a peur de quelque chose, qu'il a peur du soulèvement populaire. Mais aujourd'hui... Toutes les forces politiques étaient d'accord pour la marche d'hier. Mamadi ne dormait pas. C'est pourquoi Zéro il n'a même pas pu être à Cancan. Parce qu'il savait que non, ce n'était pas bon. C'est jusqu'à la dernière minute. Il ne pouvait pas aller à Cancan s'il n'avait pas de résultat de Conakry pour dire oui, ils ont reporté. Il savait que c'était fini pour lui. Et c'est pourquoi il n'a pas été à Cancan. Sinon, il était annoncé à Cancan. Pourquoi il n'a pas été Parce qu'il voulait se rassurer. Moi, je vous ai déjà dit. Maman dit, t'as un colo. Il sait ce qui arrive. Mais si la classe politique, vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. Oh, c'est dans l'avantage de RPG. Oh, c'est dans l'avantage de l'UFDG. C'est dans l'avantage de FNDC. Vous êtes en train de vous fatiguer vous-même. Celui qui vous fait mal tous, là, c'est lui qui est devant. Entre vous, là, vous pouvez vous attendre demain. Mais ceux qui font mal aujourd'hui à la Guinée, tant qu'ils sont là aujourd'hui, les bailleurs de fonds, ils ne vont pas venir en Guinée. Le pays n'est pas stable. À tout moment, il peut y avoir le coup d'État. Le 5 septembre, Mamadi Doumbouya, le discours qu'il a tenu, il dit qu'il y avait crise politique, actuellement c'est pire. Il parlait de, de, de, de pauvreté, actuellement c'est la misère. Il parlait d'instrumentalisation de, de la justice, actuellement c'est pire. D'accord, lui, les propos qu'il a tenu le 5 septembre, eh ben, il a il a multiplié ça par mille. Aujourd'hui, seulement les militaires sont désarmés. Ils sont désarmés un peu. Mais beaucoup sont organisés aujourd'hui. Le moment venu, ils vont taper. Parce que Mamadi n'est qu'un simple bandit, un simple anar anarqueur, simple marionnette de la France. Et ce légionnaire, ce mercenaire, nous devons tout faire pour le dégager. Voilà. Regardez les procès. Ils ont dit... Moi, c'est pourquoi c'est un cadre tous ceux, tous ceux qui payent de l'argent, on vous met en prison. Moi, je dis, c'est très bien fait pour vous. Si tu n'as pas volé, tu ne vas pas payer de l'argent. Wallah, si tu n'as pas volé, tu ne vas pas payer de l'argent. Mais tous ceux là qu'on met en prison, vous payez, on vous met encore en prison, c'est bien fait. Moi-même, j'applaudis pour la crière pour ça. Regardez combien d'argent ils ont pris. Les Ali Touré là, les bandits sont devenus riches. 500 millions à des cadres. Et d'autres aujourd'hui, on vient, on leur dit non, payer un milliard, le dossier, on va fermer complètement. Parce que la transition, là, ils ne vont pas rester dans faire le jugement. Ils sont en train de s'enrichir. Vous connaissez mon oncle. Damaro, il vous a dit Penny, 5 francs, il ne va pas payer. Je ne me reproche de rien. Je vais payer quoi Je ne me reproche de rien. Je vais payer quoi Je n'étais pas le trésorier. Vous avez appelé les... ceux-ci, là, ils sont venus, ils vous ont dit. Comment ils ont réparti l'argent Il a acheté trois bus. Il a rénové l'Assemblée. Il, il, il y avait 6 milliards qui est resté dans les caisses. Le nouveau chantier de l'Assemblée, voici comment ils ont dépensé. Si vous dites que lui, il a détourné de l'argent, il dit, eh, sauf le jugement, allons-y. Pourquoi vous allez m'inculper là Vous allez dire devant le peuple de Guinée. Mais ceux qui ont peur, qui vont même vendre leur maison, moi, je dis, c'est bien fait pour vous. Vous savez... Des bandits comme ça, des criminels viennent qui vont vous juger. Ça, c'est une justice. Ça, c'est une justice. Vous allez prendre vos maisons et vendre pour donner à Ali Touré aux gens de la Kriev. Ils sont tous devenus des riches aujourd'hui. Allez-y voir leur famille. Non, mais c'est de la malédiction pour vous. Prendre de l'argent donné à des voleurs. On dirait que ce sont des élus du peuple. Ils sont en train de voler aujourd'hui. Ils sont tous devenus des riches. Regardez-les aujourd'hui. Ils ont tous des villas aujourd'hui. Regardez toutes les maisons, les bâtiments en construction, c'est les gens du CNRD. Les bâtiments en construction, c'est les gens du CNRD. Vous, vous êtes là. Koula je ne vais pas aller en prison. Président Fakoné, il a été en prison. Il n'est pas devenu président. Mandela a été en prison combien d'années Laurent Gbabo, vous voulez faire de la politique. C'est toujours comme ça ceux qui ont peur d'aller en prison, ils ne veulent pas faire la politique. Ceux qui ont peur, tu veux faire la politique, il faut oser. Mais si vous allez dire, ah non, moi je ne veux pas aller en prison. Tout ce que tu as eu durant toute ta vie. Aujourd'hui, vous avez 60 ans, 65 ans. Vous allez prendre l'argent que vous avez pu garder, donner à ces bandits-là. Vous êtes les gros perdants. Demain, on va vous voir, oh, l'ancien ministre Mandian. Oh, l'ancien directeur Mandian. C'est encore le même peuple. Qui va se moquer de vous. Et pendant ce temps, ces bandits ne seront pas là. C'est vous qui perdez. Ceux qui vendent leur maison là. Surtout les enfants. Quand vous voyez vos papas pour dire qu'ils vont vendre ce pays-là, appartient à nous tous. Mamadi a donné combien Des milliards à sa famille. acheter la maison pour sa maman acquipée. Sa soeur en train de construire à Imbaya. Tous ces gens-là sont en train de construire. Et vous, vous prenez l'argent pour donner à des bandits. L'argent qui ne part pas dans les caisses de l'État. Ça ne part pas au trésor public. Continuez à donner. Moi je dis c'est bien fait pour vous. Voilà. Non, c'est vraiment dommage quoi. Donc, euh, euh, Mohamed Bangoura qui dit que qui, qui peut être président de la Guinée maintenant? Là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Comme ils, ont, ils sont venus, ils sont venus du troisième mandat, dire des conneries sur le président Fakonde, des traites des narcos. Mais c'est d'organiser des élections. La justice, là, c'est pas eux. Eux d'abord, ils sont injustes. Ils ont tué. Personne ne les a mandatés. Tout ce qu'ils pouvaient faire, où les gens allaient dire peut-être qu'ils sont crédibles, ils n'ont qu'à organiser des élections. Si vraiment il y avait la volonté, mais non. Parce qu'ils ont peur. Ils ont mis la CRIEF. Et eux aussi vont passer devant la CRIEF. Il y aura un gouvernement. Et ce gouvernement va choisir. Et tout le problème aujourd'hui, pour ne pas qu'il y ait ce gouvernement, il faut, c'est-à-dire enterrer El enterrer le RPG, enterrer SIDIA et comme ça, ils vont créer leur opposition propre à eux ils vont choisir quelqu'un ils vont lui donner le pouvoir et demain, il n'y aura pas de poursuite contre eux voici, c'est ce qui fait qu'on n'avance pas aujourd'hui c'est ce qui fait que oui dans ça, jusqu'à présent, la nouvelle constitution ils ne vont pas donner, parce qu'il faut attraper et laisser Il comme les autres on les condamne, dire que voilà, leur casier est sale, ils ne peuvent plus être candidats, c'est tout on vous a expliqué ça depuis longtemps. Et ils sont sur ça. Vous ne comprenez pas, jusqu'à présent. Sinon, ils savent. S'il y a des élections aujourd'hui, le présent viendra entre les deux parties, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. C'est les deux grandes formations. Tous ceux qui s'agitent là, ils sont dans la logique du CNRD. D'enterrer l'UFDG en arbre, d'enterrer le RPG Arc-en-Ciel. C'est tout. C'est pourquoi le bandit a peur aujourd'hui. Et moi, je vous dis, il n'y aura pas d'élection. Comme je vous l'ai dit, regardez au Mali. La date qui a été donnée pour le référendum, ils ont rejeté encore. Parce que les élections sont en 2024. Maintenant, ils ne peuvent pas. Ils ne vont rien faire. Moi, je vous ai dit, si les gens ne peuvent pas se lever, moi, je vous dis, tant que Mamadi est là, un autre militaire peut parler. C'est pourquoi nous, nous, nous sommes derrière le FAMA. C'est l'un des deux. Il nous envoie le FAMA, en tout cas, il quitte pour le bien des Guinéens. Tu ne peux pas venir faire le coup d'État, mentir. La vie des Guinéens avant le 5 septembre. Mais disons-nous la vérité. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, avant le 5 septembre, qu'est-ce que Mamadi a changé Non. Les fanatiques de Mamadi, la qu'est-ce qu'il a changé Qu'est-ce qu'il a changé Dites-nous. Vous parlez de la CRIEF, des gens qui refusent de présenter leurs biens. Ils sont en train de distribuer aujourd'hui des milliards. Ils ont pris l'argent là où Mamadi a donné presque un milliard à chaque membre de sa famille de construire. Les Djiba Djakiti là aujourd'hui. Ils sont tous en train de construire. Lui, ils ont pris l'argent là où? Vous vous parlez de vol, vous parlez de détournement. Vous êtes incapable. Hein? Vous êtes incapable de présenter vos biens. Ça dire quelqu'un qui veut parler de justice, qui parle de corruption, quand toi-même tu viens, tu viens dans une euh, euh, euh, euh, maison où on compte l'argent. Tu dis ah les autres ont volé, mais toi en rentrant, en toi en rentrant, tu veux pas montrer qu'est-ce que tu as dans ta poche. Mais tu dis oh les autres qui sont sortis de la maison ils ont volé, mais toi qui rentres là tu veux pas nous montrer combien tu as dans ta poche et en sortant tu es sorti comment? Voici c'est ça la logique. Ils ne veulent pas nous montrer cela et qu'est-ce qu'on peut? Ils peuvent juger les autres. Il n'y a pas de preuve. Ils ont menti sur Dr Kassori. Non, ils étaient dans la maison, ils ont volé ça. On dit non, il a volé 46 millions d'argent qui n'a jamais été donné à la Guinée. C'était le plan de riposte de Dr Kassori. Ça, c'est une tête. Ça, c'était son plan de riposte. L'argent n'a jamais été décaissé. Mais ils sont venus trouver les, les documents dans les tiroirs. Oh non Où est parti l'argent Il a détourné. Sans chercher même à savoir. Vous avez tous entendu Ali Touré ici. Vous pensez que des menteurs comme ça peuvent changer un pays Dire que Dr. Kassori, il est propriétaire d'une banque aux états unis ici. Des menteurs comme ça peuvent changer un pays. Vous vous venez, on vous demande. La dame qui était ministre de la justice, elle a tout simplement demandé à des arrogants, des vauriens comme les Amara, de présenter leurs biens. Ils ont démis la dame de ses fonctions. On ne vous a pas dit pourquoi. Vous avez tous vu ça. Vous pensez que le pays va avancer comme ça, avec des voleurs, des narcos Non La vérité est là, mais le Guinéen aime la démagogie. Ils n'ont pas dit ça le président alfa condé on gagne tout la guinée et wajito mané ou yara président alfa condé vous montre ça, 400 millions Le président alfa condé amufa avion avion poisson si vous saviez les dépenses de l'avion là on a rien falama o ma falama entretien de l'avion on a rien falama falama ça c'est l'avion pour aller prendre leur, leur marchandise en Amérique du Sud au tamun en gankolo ande nanakifa et mon sens c'est vraiment l'avion c'est vraiment mince dit de... nous je je vais gens. les filles on a l'avion par où l'avion par où si c'est pas pour transporter leurs marchandises l avion n'arrive un gros à 4h du matin 3h du matin Limoundou na avion à Limoundou Rabam à Marocne. Asigama Maroc à Dubaï n'est avion qui qui qui descend à 3h du matin 4h du matin à Bara c'est ça quand un enfant ma Côté est mauvaise Côté un enfant Souvenez-vous, c'est mon femme. Il faut y raconter. Narco à raconter. Vous avez vu dans ces deux jours-là, pour encore tromper la communauté internationale, que non, eux, ils sont là à lutter contre la drogue. Après le cinéma de Charles Wright, qu'ils ont brûlé euh, combien de tonnes, même Trois tonnes de cocaïne. En plein centre-ville. Les oiseaux, bas, les hommes, personne ne s'est plaint maintenant c'est sept Turcs, parce que le président Fakonde est en Turquie. Voici ce qu'ils font. Il faut arrêter trois hommes d'affaires turcs, et après on dit c'est les narcos. Marchandises, ils sont impliqués avec qui Ni Turkine les peu Où sont leurs complices Où sont leurs complices cest à dire, le CNR dit, non mais moi, je veux dire Kalabanté, je ne sais pas si je vous invite à dire. Je ne sais à Je ne sais pas Calabante d'Oro et Biring Calabante. cnd Et Biring Kalabanté. La Guinée Camberée Bay Biring. Aujourd'hui, tous les véhicules qu'ils avaient pris dans les mains des anciens dignitaires. Wallahi, la majorité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils sont en train de les vendre. vous voyez les 4x4 qui passent là pour aller vers la Côte d'Ivoire. D'autres vont au Mali. C'est-à-dire d'autres en Sierra Leone. C'est incroyable. C'est incroyable. Walloy les proches de Doumbouya et Dumbuya, tous ces véhicules 4 x 4, et Barabiri Mati, et et Saora, Et bangui sera Côte d'Ivoire, Ebaras sera Sénégal, et Barra sera Yiribi. Mais la Guinée Ouma comparama. C'est quand Doumbouya va quitter, ceux qui vont venir, ceux qui vont venir, ils vont faire le bilan et Falamaneobé. Oyi mané. Et yiri combien ils ont trouvé au trésor? Je vous dis, les gens là ils vont brûler d'abord les archives avant de partir au moins les narcos aujourd'hui ils sont devenus des chefs d'entreprise et sous traitance dans la bam et les drogues faites, on leur dit que c'est la construction et kiraya et bangitim chefs d'entreprise on leur donne les marchés machine meyi c'est cemi ils prennent maintenant pour donner aux, aux petits entrepreneurs qui sont là-bas ceux qui font la route, c'est ce qu'ils font aujourd'hui pour blanchir leur argent de drogue. Maintenant, ils vont les prendre à deux c'est pour dire non, mon argent, cet argent, j'ai eu dans la construction, j'ai eu des contrats, je suis un chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, eux, ils ont dit à Dioma, on a vu les gens que Dioma a créé trois entreprises du même nom pendant le temps du président Condé. Mais tous ces gens-là, ils ont créé leur entreprise maintenant. Là. Tous les narcos-là ont créé maintenant. Vous voyez comment je vous dis, c'est de l'arnaque. C'est-à-dire, les eux-mêmes, ils sont sales. Ils sont sales. Non, c'est incroyable. Mais il y a quelque chose qui arrive. Vous allez nous respecter encore, mais je ne vais pas dévoiler. Parce que quand on va dévoiler, ils vont prendre des mesures. Nous, on ne veut pas ça. Les jours à venir, vous allez voir. Vous allez mieux comprendre tout ce qu'on vous explique sur ces bandits-là. Vous allez nous donner encore raison. Là, on n'a plus besoin de commenter. On n'a plus besoin d'explication. Ça dit, on va vous montrer. Voici, c'est fini. Voilà. Bon, voici. Qu Au général, la griotte a récupéré. <rire> ah, mon, mon frère, tous ces gens-là ont honte aujourd'hui. Ils sont à Conakry, là-bas. On ne leur donne rien. Et la démagogie, il a. Ils étaient hier, le président Facondé. Au moins, ça dit, quand on vous donne de l'argent, c'est mieux de la fermer. Mais quand l'homme n'a pas de dignité, moi, je vous ai dit, si moi, Damaro, je devais être traite, je préfère être un traite silencieux. Je prends l'argent, je me tais. Je ne peux pas vomir et avaler ça encore. Je ne peux pas vomir et avaler. Je préfère un traite silencieux que un traite. Ça dit, toi, après avoir tout dit, montrez aux gens ici. Que toi tu es véridique, encore tu sors la même personne. Je les ai dit mon frère. Hein? Tous ces gens-là, tous ces blogueurs, tous ceux qui sont avec eux-là, c'est des petites, moi c'est pourquoi je ne les réponds même pas. Aucun d'entre eux ne peut m'arriver au cheville. Aucun d'entre eux ne connaît mieux l'entourage du CNR que moi. Donc si je voulais profiter, nous c'est la vérité. Moi que je vois le président Alpha Condé ou pas, c'est pas mon problème. J'ai été à Conakry, tout le monde a vu. Je n'ai pas vu le président Alpha Condé. Nous, c'est par conviction. Oui, on mène le combat. Ce n'est pas pour dire non, le RPG doit nous donner ou bien tel. Non, nous savions que ces gens, ce sont des bandits. Ce sont des narcos. Mais aujourd'hui, on, on les donne 1000 dollars, 2000 dollars, c'est fini. Il faut venir s'asseoir, il faut insulter, il faut dire la transition, il faut dire ça, c'est pas ça. Non, manifestation. Mais on m'a dit qu'il a pris les armes pour aller tuer. Qu'est-ce que vous dites de ça Où sont les corps Où sont les corps des victimes Celui qui se dit ministre des droits de l'homme. Hein Où sont les certificats de décès pour les victimes Alors, donc, laissez ces démagogues parler. Laissez ces gens-là, ils veulent juste manger. Laissez-les. Voilà. Ils n'ont pas de dignité. Demain, qu'est-ce qu'ils peuvent dire Le CNRD va partir. Il y a un pouvoir qui va venir. Hein uh -huh. Qu'est-ce que ceux-ci pourront dire si, eh, Que ce soit RPG ou l'UFDG, va venir. Ces escrocs qui parlent aujourd'hui, ils vont dire quoi demain Rien. Donc, restons concentrés sur l'essentiel. La date du 15, mais en tout cas, moi, je demande aux forces vives, si vous n'obtenez si rien, deux jours avant le 15, vous attendez jusque le 14. Wallah, billah, moi, je, je ne vais pas motiver les gens, mais je vais dire aux gens, il n'y a même pas de manifestation. Le 15. Vous allez attendre jusqu'à la dernière minute, comme vous avez fait pour le 9, le 8. Jusqu'à la dernière minute, pour nous dire non, vous avez rejeté, non, non, nous n'allons pas accepter. Ça doit être 48 heures. 48 heures avant le jour. On doit communiquer. On dit le 15, parce qu'on ne parle pas trop. On ne sait pas, ça va aller, ça ne va pas. En tout cas, je ne vais pas gaspiller mes salives. Vous devez nous avertir 48 heures. 48 heures avant la marche. Vous nous dites, OK, tout est réglé, mais on ne va pas attendre. Nous n'allons pas attendre jusque le 14 pour nous dire, ah non, voilà, on, on s'est attendu. Non, si vous vous êtes attendu, vous nous dites 48 heures avant. Voilà, c'est tout. Merci à tout le monde. Yami Kante, merci à vous. Dossoumori Savane, merci à vous, chérif Sissoko. Nous, nous sommes là, nous communiquons, les gens nous appellent, vous vous communiquez et nous, nous donnons l'information aux gens. Donc, le, le, le 8. Vraiment, j'étais euh, choqué. J'ai eu du mal même à dormir. Voilà. Si des personnes responsables ne m'avaient pas appelé, me voilà, me ramener à la raison. Sinon, <rire> le lendemain, mais j'allais j'allais taper sur les forces vives. Donc, euh, nous, on vous dit 48 heures avant. Donc, euh, merci à vous, Doussoumori. Seïdo Dao, merci à vous. Merci à Ali Bangoura. En tout cas, merci à Malala Kankalabe, merci à vous. Sona Kamara, merci à vous. Merci à Sigirin, merci à Kankan le fait d'avoir boudé ces gens-là. Sigirin Kalu, comment bandit l'audition dans la Koussara Kabo Moi aussi, il y a un peu de médecine, il y a un peu de médecine. Il y a un bœufs, il faut prier pour moi j'ai dit chapeau aux gens de Farana quand ils ont dit aux religieux d'aller prier dans la grande mosquée de Farana. Mais grâce à M. Oye Gilavogui qu'ils ont cette mosquée. Mais ils ont dit, comment est-ce que Andy Sekanaka doit ouquer qu'il y celui qui a construit la mosquée pour nous, c'est M. Oye Gilavogui. Nous, nous pouvons vous demander pardon de les libérer. Les autres, ceux qu'ils ont eu là, ils ont investi pour tout le monde. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font ce pas pour construire une mosquée, hein. c'est pour acheter des bœufs qu'on sacrifice, C'est pas pour aller construire des écoles, hein. c'est pas pour faire des, des marchés qu'on qu pour Mamadi Doumbouya. Pour que Mamadi reste, pour endormir les consciences, Car on crie l'oufoua, Moi, je vous ai dit, vous vous fatiguez. Moi, je ne crois à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ce que je le fais, c'est entre moi et le bon Dieu. Voilà. Comme je vous l'ai dit. Si je ne vais pas supporter là, je préfère me taire. Mais je ne vais pas venir ici pour mentir devant les Guinéens. Non. Moi je m'en fous. Le Kramo il prie Dieu, je prie Dieu. Donc je m'en fous du Kramoko, Ça je vous dis. Il prie Allah, je prie Allah. Si c'est lui qui a raison, qu'Allah lui donne le pouvoir de me tuer. Qu'Allah lui donne le pouvoir de me faire taire. Si c'est lui qui a raison. Donc quand je vous venez au au cramo moi je vous dis, je m'en les couilles. Voilà. Kramo, menteur, je ne veux pas de cramo comme menteur. Il prie Dieu, je prie Dieu. Il invoque Dieu, j'invoque Dieu. Si c'est lui qui a raison, s'il a le pouvoir de fermer ma bouche, si Dieu lui donne, c'est que c'est lui qui a raison. Mais vos mensonges-là, en uh -huh. Donc uh, merci à tout le monde. Voilà, je vais vous laisser. On se reprend ce soir. Merci, merci à vous. Nabir Moussa, merci à vous. Eh, Mohamed Bangoura, Mohamed merci à vous, merci à Sekou Keita, En tout cas, merci aux journalistes guinéens, franchement, ceux qui osent dire la vérité aujourd'hui. On vous dit merci les, les journalistes qui osent aujourd'hui dire la vérité à ces bandits. Si beaucoup de journalistes étaient comme certains, c'était bon. Voici un mot dit encore que je vais bloquer. Voilà. Abakar Kouyate. et toi tu es banni ici. Et eh, non, j'aime ça. De... Voici un eh encore. Quand tu, quand tu fais que travailler pour blog aux États-Unis. Mais, mais vraiment, toi tu, tu, tu te fatigues. Toi, je suis jamais venu ici. Je suis jamais venu ici pour te demander 5 francs. Je ne suis jamais venu ici pour dire hé, hey, bisa aidez-moi. Je n'ai jamais mis sur mon compte contribuer pour le général. Ce que je fais là, les journalistes, c'est pareil. Mais comme Dieu, vous ne savez même pas quoi faire du général. Vous avez tout fait. Vous avez envoyé les filles. Ils sont venus gâter ma voiture. Ils sont venus chez moi faire tout. Ça ne marche pas. Mon frère, si tu n'as rien à dire, sinon, voici des influenceurs. Il y a des gens ici, aux États-Unis. Moi, je ne gagne rien sur ma page. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. On dit les youtubeurs, ils passent toute la journée sur ça. Tu n'as rien à dire. Il y a d'autres. Aujourd'hui, le Sénégalais, que si tu toques, mais tu n'as rien à dire. Dunkara, tu n'as rien à dire. Je pensais que tu allais dire. Oh non, ce que j'ai montré là, ce n'est pas vrai. Ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Oh, il n'a rien à dire. Eh, non, mais vous souffrez. Non, mais le général est fort. Ça dit...